200 décès et près de 10 000 arrestations en une semaine au Kazakhstan. Et le Bitcoin qui dévisse, qui casse le support des 40 000 dollars en chute libre en ce moment et qui est en partie lié aux coupures d'Internet qui ont fait chuter la puissance de minage au Kazakhstan. Comme tu le sais peut-être, depuis que les Chinois ont banni le BTC, la majorité des mineurs sont délocalisés chez le voisin le Kazakhstan, qui est devenu le plus gros producteur de Bitcoin. Alors pourquoi Comment que se passe-t-il Ensuite, ça faisait beaucoup d'actu et je tenais à vous faire une rapide vidéo puisque vous êtes passionné de l'étranger et par cohérence, en plus, euh, ma future épouse est de nationalité kazakh. Donc, je me suis penché sur le sujet. J'avais même prévu de célébrer une partie de mon mariage là-bas. Ça semble un peu raté. Donc Dans cette affaire, je suis surpris par plusieurs choses, notamment un gouvernement militarisé comme le Kazakhstan qui, qui puisse être pris de force face à un groupe de manifestants. Hein, suite à une hausse brutale des prix du gaz liquéfié. Alors pourquoi la Russie est intervenue Quelles sont les sources qui auraient motivé ce qu'on appelle à présent une tentative de coup d'État ratée, C'est ce qu'on va tenter de décrypter dans cette vidéo en révélant les incohérences et les agendas dont on ne parle pas publiquement. Bonjour, ici Romain Armato et si vous voulez apprendre à investir et à vous expatrier en lieu sûr, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Alors tout d'abord, il semblerait que des forces extérieures au pays aient joué en faveur de soulèvement. En effet, la simple, sur la simple, année passée, les US auraient financé un million à des organisations à but non lucratif au Kazakhstan pour financer, vous voyez les montants là qui défilent à l'écran, des campagnes de pub mettant en avant la démocratie ainsi que la formation de manifestants dans le pays. La formation de manifestants dans le pays. Étrange. L'argument prend du poids lorsqu'on voit que le président Biden est pris en photo avec Karim Massimov, qui a dirigé le comité de sécurité nationale du Kazakhstan, et qui est actuellement en prison pour haute trahison. Étrange, non une autre incohérence, à mon sens, c'est comment est-ce que des manifestants ont pris de force le Kazakhstan alors que la réglementation contre les armes à feu est importante dans le pays, surtout depuis les attaques terroristes de 2016. Et de plus, personne aurait été vêtu de treillis, aurait employé des tactiques de déplacement militaire pour cibler des objectifs bien précis, c'est comme ça qu'ils auraient eu raison de certains bâtiments officiels. En tout cas, la Russie est intervenue dès que le président kazakh Tokayev a invoqué l'aide du Collective Security Treaty Organization, CSTO, c'est l'équivalent bah, euh, du NATO. Normalement, ils ne bougent pas, mais là, ils ont été super actifs. Et d'ailleurs, le motif légal d'une telle intervention est une attaque venant de l'étranger. Donc, le motif de l'intervention externe, euh, que le, ce motif soit vrai ou pas, ils sont incités, incentivés à maintenir cet argument en vie. Donc on va voir quelles sont les raisons de l'intervention russe maintenant. Premièrement, la Russie et le Kazakhstan ont la plus grande frontière terrestre continue de la planète. Donc si le Kazakhstan se déstabilise, une fraction importante des 19 millions d'habitants du pays pourraient devenir des réfugiés traversant en masse la frontière. Donc la, la Russie veut absolument éviter ça. Deuxièmement, environ un quart de la population du Kazakhstan est composée de Russes ethniques. Les nationalistes kazakhs sont en grande majorité musulmans, qui en veulent à la minorité russe orthodoxe et chrétienne. Donc la Russie estime qu'une guerre civile entraînerait un risque non négligeable de nettoyage ethnique anti russe Troisièmement, le cosmodrome du Baïkonour au Kazakhstan était le cœur du programme spatial soviétique. La Russie, d'ailleurs, l'utilise toujours comme principale installation de lancement dans l'espace. Et quatrièmement, la Russie effectue ses essais de missiles antibalistiques sur le site d'essai de Sari Schengen, au Kazakhstan. Et c'est là que se déroule le développement en cours du système ABM S-550, l'un des fondements de la sécurité nationale de la Russie. Cinquièmement, le cycle du combustible nucléaire de la Russie est intimement lié au Kazakhstan, puisque des exploitations minières d'uranium soutenues par la Russie sont actives dans le pays et l'uranium du Kazakhstan est enrichi en Russie puis renvoyé au Kazakhstan pour être utilisé dans les assemblages de combustibles nucléaires chinois. Donc, En conclusion, ça fait beaucoup, beaucoup de coïncidences pour que ce soit un pur hasard. Et comme l'ancien président américain Roosevelt dit « In politics nothing happens by accident », en politique, rien n'arrive par accident. Penses-tu que cette situation a été une attaque hybride de la part des États-Unis pour déstabiliser la Russie sur sa frontière avec l'Ukraine et donc prévenir une éventuelle invasion ou penses-tu que la situation au Kazakhstan affecte le sujet actuel entre la Russie et l'OTAN au sujet de l'Ukraine Est-ce que tu penses que les Russes sont challengés de voir l'OTAN, donc les US, se rapprocher si près de leurs frontières Ça peut se comprendre. Et à mon sens, c'est que mon avis, mais pour éviter une guerre inutile, il suffirait au président Biden de citer publiquement qu'il a nulle intention d'intégrer l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan au sein de, de l'OTAN. Problème réglé, les marchés reprendront confiance. Euh, si malgré cela la Russie envahit une partie de l'Ukraine, alors leurs mauvaises intentions seraient mises à jour. Donc double effet qui se coule. Dis-moi ce que tu en penses en tout cas en commentaire, je sais que c'est un sujet palpitant et croustillant. En tout cas, je sens que je vais pas me marier au Kazakhstan cette année, mais plutôt tranquillement en Estonie, euh, qui pense que ça vaut à protégé par l'article 5 du texte officiel de l'OTAN, qui engage ses membres au principe de solidarité en cas de conflit armé. Et, et en plus, qui reste un importateur clé du gaz russe, donc un partenaire commercial important. On le voit d'ailleurs avec l'Allemagne qui a empêché les pays baltes d'exporter des armes de manufacture américaine en Ukraine pour éviter de fâcher Poutine. Donc euh, situation géopolitique fascinante. Et si vous voulez apprendre à vous expatrier de manière intelligente, je vous offre une nouvelle formation, le Starter Pack de l'expatriation en description ci-dessous, véritable couteau suisse pour connaître toutes les informations à savoir pour bien préparer son départ, vivre à l'étranger, éventuellement revenir sereinement. Plus une opportunité de s'expatrier en 30 jours à 3 heures de Paris. C'est dans la description, récupère tes accès gratuitement. Je te remercie pour ton attention et je t'invite...